Ensemble, nous, nous allons vivre, vivre, une, vivre une, une très, une très très grande histoire d'amour. Ensemble, Ensemble, nous allons vivre une épétillante danse. Bonsoir, je me présente, moi c'est un homme, dans le jargon des orthophonistes, on pourrait dire que je suis une sorte de, de dyslexique de, de l'amour. Non, non. C'est vrai que si, si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme, comme une soirée échangiste qu'on aurait proposé à des frères Siamois, au cours de laquelle, du coup, évidemment personne ne, ne se mélange jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je, je suis célibataire, sache hein, comme une spontex et ravi de vous rencontrer et d'autant plus ravie que, que même aussi physiquement Hein, du fait de, de ce petit côté rapace hein, que vous donne aussi bien <rire> votre nez à que, que votre regard perçant et, et votre absence totale hein, de, de lèvres supérieures eh bien, <rire> et bien vous êtes du coup une sorte de mix hein, entre la version aussi humaine que 3D hein, de ce dictateur romain rendu quasi sympathique par Uderzo hein, je parle bien évidemment de, de ce vieux mégalo de Jules César et, et la version aussi vivante que chevelue hein, de cet acteur mythique des années 60 hein, qui, qui est le génial et là désormais lyophilisé Louis de Funès et bien malgré, et bien malgré ce, ce petit ascendant père Lachaise hein, qu'ont souvent les hommes qui ont, qui ont connu l'ORTF et bien, et bien c'est quand même pas tous les jours hein, qu'on a la chance de, de pouvoir rencontrer un auteur de BD et dessinateur de presse de talent hein, qui, bah, qui bien qu'élevé dans le Finistère hein, par de véritables grenouilles de bénitier et bien, et bien a réussi l'exploit hein, non seulement de, de ne pas hériter d'un vilain ascendant mais, mais aussi et surtout hein, d'échapper à une carrière parfaitement déprivante hein, de, de boulanger pâtissier un destin pourtant tout tracé au, auquel le contre toute attente hein, vous, vous avez réussi à échapper hein, en épousant une femme formidable hein, qui pendant plus de 15 ans a accepté de se lever à l'aube hein, pour aller faire bouillir la vite pendant que de votre côté ben, vous fumiez des clopes hein, en grévouillant des, des dessins hein, principalement publiés dans, dans des magazines aussi satiriques hein, qu'elle a ce totalement underground. Hein. Bref, une carrière hein, que, que l'on pourrait qualifier de type diesel, hein, mais qui, Dieu merci, a, a finalement enfin démarré en 1974, hein, date à laquelle encouragé par Goscinny, hein, vous avez créé pour le journal Pilote, le Pilote, le désormais célèbre Jack Palmer, hein, une sorte de Colombo, mais, mais de proximité. Hein. Bref, hein, un personnage de véritable loser, hein, grâce auquel depuis près de 40 ans maintenant, hein, vous, ben, vous réussissez hein, contrairement au Stéphane Guyon et autres professionnels hein, du, du désert engage gratuit à, à caricaturer avec ironie hein, les travers de notre société, sans pour autant devenir une véritable boule de fiel. Hein, bref, un talent hein, pour, pour le foutage de gueule poli hein, que, bah, que vous avez démontré à, à maintes reprises, et notamment dans votre high score, hein, l'enquête Corse, ou, ou plus récemment dans, dans l'affaire du voile, hein, un album formidable hein, dans lequel votre héros a hein, essayé de, de sauver une diame sans puissance, hein, une jeune parisienne hein, qui, bah, qui décide de, du jour au lendemain de, bah, de Renaud au cochon hein, pour devenir totalement extrémiste, un véritable fléau hein, pour, pour notre belle France hein, auquel, croyez-moi, j'ai été sensibilisée, et c'était mon plus jeune âge, en fait, hein, dans le sens où, où je sais qu'à mon petit niveau, ayant été élevé en région PACA, un hein, véritable berceau de, de la flamette et tricolore hein, par un père, <rire> qui ont sa qualité de, de CRS, a toujours eu tendance à préférer les melons en cagette, hein, plutôt qu'en qu voisin de palier, eh bien, et bien, tout ceci, je peux vous dire hein, qu'elle est de, de, de son bâton du diable, hein, comme il a bah, surnommé sa, sa matraque cloutée. Et bien, hein, bien croyez-moi qu'au qu nom de la France laïque, hein, mon père, a, il a se levé au rang de martyr à hein, une bonne partie de, de mes petits amis, hein, ascendant ma bouche, hein, comme on dit euh, au Front et en parlant de, de finir au trou, justement, hein, sachez que si l'ancien apprenti boulanger pâtissier qui est en vous n'a pas peur le, le temps d'une soirée de plonger les mains dans, dans un pétrin, hein, aussi poussiéreux que, que probablement un peu oxydé, eh bien, hein, autant vous dire hein, que me mis chez moi-même, hein, absolument ravi hein, de de nous laisser enfourner hein, si vous m'autorisez, si, je te mets en fin, un peu au lait au lait, j'en conviens sur ces petites confidences cher René, je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition hein, en attendant, hein, sachez qu'après l'émission et eh bien, eh bien j'irai tenter ma chance en Géorgie, hein, où depuis près de 20 ans maintenant hein, moi, reclus, hein, met, un mois de vie reclus au suivi d'un pilier de 40 mètres de haut hein, donc si comme moi voilà, le fruit défendu de l'amour c'est un euh, celui de, de se faire <rire> enfin croquer comme on dit et bien et bien n'hésitez pas à, à m'y rejoindre. À